bonjour et bienvenue sur Angle Formation euh, le titre de cette vidéo c'est raccourci clavier personnalisé de gmail donc pour activer cette option donc qui sert si on l'active c'est on va avoir la possibilité de personnaliser les raccourcis clavier euh, via un nouveau nouvel onglet paramètres dans lequel on peut attribuer plusieurs actions aux touches Bien, touche de notre clavier donc euh, pour activer cette possibilité c'est très simple donc il suffit seulement qu'on va qu'on qu qu va sur paramètres et après sur la liste on clique sur paramètres de nouveau et après labo et on sélectionne et on sélectionne on a on clique sur activer raccourci clavier personnalisé donc et après on clique sur enregistrer les modifications. On patiente quelques instants le temps que Gmail se recharge. On clique sur paramètres et après paramètres. Et comme vous voyez on a un nouveau menu qui vient d'être ajouté, c'est raccourci clavier. On clique là dessus. Comme vous voyez on a une liste étendue qu'on peut faire comme raccourci ou bien les raccourcis qu'on peut utiliser sur gmail ce qui nous intéresse maintenant c'est nouveau par exemple c'est rédiger dans un onglet cd donc aussi il ne faut pas oublier de cliquer ici donc d'activer raccourci du clavier comme ça, nos raccourcis de clavier seront actifs. Et voilà si on clique sur C. Un nouveau message donc voilà nos raccourcis sont activés et sont personnalisés donc j'espère que cette vidéo vous a été utile si vous n'êtes pas encore abonné à machin je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt